Et donc, bonjour à tous, c'est Luchan55. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est sur Asterix Craft pour faire la maison hantée. Donc, c'est parti. What? Donc, comme j'ai dit plus tôt, on se retrouve sur Asterix Craft parce qu'ils ont fait une maison hantée qui a l'air assez géniale. Donc, euh, il y a un ressource pack que j'ai mis. Euh, voilà, donc euh, en fait, cette vidéo est totalement plagie euh, de Cookie Games, parce que nice Parce que j'ai vu cette. En fait, j'ai pas vu la maison T, juste vu qu qu'elle avait fait une maison T. Et je trouve ça cool le concept, donc voilà, j'ai. Euh... Euh, j'ai voulu euh... la tester tout simplement. Donc euh, là, je suis en train de faire la file d'attente. Euh, moi, il savoir que je suis très très peureux Mais bon, euh, je suis gentil, donc je vais la faire pour vous. Ok. Ou si vous pouvez avoir mon joli skin, hein, j'ai enlevé euh, un petit peu de peau, voilà, pour courir plus vite. <rire> ok, donc on est prêt, c'est parti. Euh... D'accord... Euh, ouais, d'accord, je sais pas trop comment ce qui s'est passé. Ok, c'est bon. Il y a avait un petit bug, c'est pas grave. Il faut entendre des sons qui sont vraiment. Peut-être baisser ça un petit peu parce que sinon. Voilà. Ok, ça commence bien. On est dans ce couloir. <rire> Avec. On entend les clowns en fond. Je suis un grand fan de clowns. Et regardez, il y a Pipo le clown, donc un animateur qui vient de rejoindre. Donc je sais pas que j'ai assez peur. Salut. C'est très bizarre. Oh, MG. Ok. Premier jumpscare. Pourquoi pas? Je regarde au travail parce que j'ai peur. Ok. Nope. Oh, MG. Avec les sons, ça me fait tellement peur. Ok ok. J'entends quelqu'un courir derrière moi, c'est très bizarre. Salut. Bonjour, bonjour. Salut toi. Bonjour. Ok, jamais de sain. Oh MG. Oh c'est le clown. Est-ce que c'est un clown Non, c'est pas clown. En enfin, fait, je sais pas. Ah, oh, salut, toi. Ok, j'aime pas les passages noirs. Oh oh, oh, oh, oh, oh, MG. Tu vois un peu du bombard, hein. Oh, MG, les gens. Bon, je trouve qu'il est un petit peu buggy, mais c'est pas grave. Regardez, cette tronçonneuse. Oh, c'est déjà la fin. Une heure, heureusement, j'ai envie de dire oh mon dieu <rire> ça m'a fait mais tellement peur quand est arrivé avec sa tronçonnelle j'ai tellement fait le saut. je entendu tellement oh mon dieu bon c'était assez génial on va pas se le cacher euh, j'ai vraiment aimé ça avec les sons c'était vraiment génial euh, je m'attendais pas à ça sérieusement je m'attendais à quelque chose de moi mais avec le texture pack c'est vraiment génial donc voilà un gros chiché à ce pack donc l'IP sera évidemment dans la description si vous allez tester donc, euh, puisque c'est une vidéo spéciale euh, Plagia Cookie Games, on va continuer jusqu'au bout, donc je ai une note sur cette attraction. Euh, donc, moi, sur cette attraction, je donnerais peut-être un 8, je crois, parce que l'attraction était très très bien, les sons étaient très bien développés, ce qui fait qu'on était euh, justement à toute la map, avec les petits jumpscares qui nous faisaient tout à plaisir. Et... Euh, mais oui, euh, par exemple, j'ai trouvé ça un peu court, mais je sais qu'on peut pas faire ça trop long, mais... Ça, un petit peu plus cool, euh, un peu plus long on va dire mais c'était vraiment génial, je m'attendais pas avec ça, avec toutes les centres et tout donc voilà euh, Bah GG à eux hein, tout simplement ils ont très très bien fait euh, fait justement donc euh, oui cette vidéo était assez courte, je sais pas quelle était la durée de cette euh, bah, de cette euh, maison T tout simplement donc malheureusement ça n'aurait duré que Attends, je vais vérifier. ça ne duré que 5 minutes donc euh, voilà, je suis désolé même si c'est pas très long. Donc euh, moi je dis à la prochaine. Ciao. Shrieks of laughter break the still. Coolish figures start to wake, makes your knees begin to quake. Ghostly music fills the air with minor chords to curl your hair. Ghosts and goblins buggy shake to a